préviens quand même, dès les premières minutes, hein, qui euh, dit problème de bide dit problème de transit, dit problème de... Euh, on va parler littéralement de tout ça aujourd'hui en vidéo euh, parce que je ne sais pas ce que j'ai et que je me dis que si je vous raconte mon histoire vous allez être peut-être, euh, je sais pas, 5000 à la regarder et dans les 5000 personnes il y aura peut-être quelqu'un qui a des symptômes similaires au mien et en fait je cherche vraiment des pistes. Donc je vis avec ça depuis que j'ai à peu près 17 ans donc j'ai fait des examens médicaux, j'ai fait ci, j'ai fait ça, après ça m'a soulagé, j'ai abandonné. Aujourd'hui je me dis bon tu vas avoir 27 ans, il faudrait peut-être que... des pistes. Qu'est-ce que potentiellement, quelles pistes je pourrais creuser Du coup euh, je vais vous raconter un petit peu mon histoire et j'ai besoin de vous la bande de Sherlock Holmes. Voilà, on va résoudre l'enquête de mon bide ensemble peut-être. Alors je sais pas pourquoi j'ai envie de me caler là pour faire ma vidéo je viens de tourner euh, la vidéo avec Julie je pense qu'elle sera peut-être pas sortie, c'est la deuxième euh, la parole est à vous et je sais pas pourquoi je me suis calée là et j'ai tout... Allez, on est dans l'action, on refait une deuxième vidéo dessus. Parce que j'ai... Discutailler avec vous sur Instagram Depuis que j'ai là, mon Instagram euh, Du Instagram dessin Non je suis tellement contente, non, bref je suis pas là pour raconter ça Mais vous voulez suivre un peu mes aventures sur Instagram c'est ici Sachant que tous les mercredis il y a le quiz Tous les jeudi, il y a l'animal du jour et tous les vendredis Il euh, y a les FAQ etc Du coup sur Instagram j'ai beaucoup parlé avec vous Enfin vous avez été beaucoup à me demander que je vous parle De mes problèmes de pitou Bon, alors ça commence du coup vers mes 17 ans, j'étais une fille avec une vie banale, hein. je sortais avec un garçon dont son père était boulanger, hein. le truc c'est que ce, je veux dire, on s'en bat les couilles qu'il soit boulanger, mais pas du tout. Et du coup, à chaque fois, j'étais chez lui, j'étais malade. Et quand j'étais malade, chez lui, c'était euh, poupe par-ci, poupe par-là, on va remplacer le mot caca par poupe. C'est plus mignon, et à tout moment, le mot, euh, l'autre mot, euh, YouTube me censure, Genre un poupe qui m'handicape au quotidien, genre mais vraiment. Genre je pouvais pas aller d'un point A à un point B sans poupe sur moi, tu vois, genre limite. évidemment qui dit poupe dit le docteur. Oui monsieur le docteur, je suis malade, est-ce que je peux avoir rendez-vous, nanana... Genre ça c'était toutes les semaines. Toutes les semaines j'appelais le docteur, j'étais en PLS. À chaque fois il me disait oui, alors euh, pff. Il disait pff. littéralement. Du coup c'était genre poupe partie mais... Donc, me, monsieur râlée à mort, j'étais en mode, mec, c'est pas toi qui poupe, c'est moi, donc s'il y en a un qui peut râler ici, c'est pas toi. Mais euh, au bout d'un moment, je me suis dit, je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais je me suis retrouvée à faire un examen médical, où euh, ils regardent, euh, ils m'ont fait un truc où ils m'ont ils demandé de boire beaucoup d'eau, ils ont fait un petit pfft, et là, ils m'ont dit, euh, t'as des cristaux dans les urines Ah mon un peu, tu vois, mais ils me disent, euh, faudrait que je regarde la piste de l'intolérance au gluten. Le papa boulanger. En fait, il s'avérait que quand j'allais chez monsieur, je mangeais du gluten, c'est-à-dire je mangeais du pain, etc. De base, je n'ai jamais trop été gâteau, je n'ai jamais trop été tout ça, et ça allait. Mais quand j'étais chez lui, genre c'était pain midi, pain soir, croissant, chocolatine, enfin bref, je me baignais dans des viennoiseries. Mais chez lui, c'était normal que j'étais tout le temps malade avec la quantité de gluten que j'ingérais. Et en fait, le docteur m'a plus ou moins dit, en fait, on savait pas trop. Après, j'ai fait des prises de sang, etc. etc. et on m'a dit, euh, de toute façon, la meilleure des, des solutions, c'est tu arrêtes de manger parce que même si on te dit que c'est positif ou négatif c'est pas forcément vrai et surtout qu'il y avait plein d'autres symptômes c'est à dire que je dormais toujours après manger genre je pensais toujours que c'était mes cours de philo qui étaient nuls alors en soit ils étaient nuls, j'étais ultra fatiguée, ultra irritable, le bout de mou j'avais mon ventre il devenait un ballon jusqu'à avoir des douleurs à des douleurs atroces dans l'estomac et tout avec le ventre qui gonflait et tout ça. Donc j'ai décidé de tenter l'expérience et d'arrêter le gluten. J'ai arrêté le gluten quasi pendant, enfin pendant deux ans à peu près. En fait, du moment où j'ai fait le régime strict, j'ai eu mes problèmes de poupe qui ont été résolus. Alors évidemment, euh, après j'ai pris une colocation et j'ai vécu avec une personne qui mangeait du gluten et là à partir de là, bah, ça a été très dur pour moi, donc j'ai repris. Le docteur m'a dit plus ou moins que c'est parce que j'en ai trop mangé pendant une période, que mon corps la plus supporter et qu'après peut-être que ça allait enfin genre j'ai l'impression que je sais pas, genre j'ai l'impression que pour tout, on sait jamais rien, tu vois, genre pas bah, on a toujours des trucs. en moi c'est normal d'avoir mal, mais c'est pas normal en fait d'avoir mal, faudrait peut-être chercher des trucs, tu vois. Après je suis la première à pas vouloir chercher parce que flemme et flemme de découvrir un truc grave. Ils savaient pas donc euh, bon quand j'ai arrêté ça s'est revenu dans l'ordre, donc euh, on, on s'est dit que c'était ça et tout et j'ai repu manger mais un tout petit peu. C'est-à-dire que par exemple avant euh, quand j'allais au McDo, je prenais un petit wrap. Au début, genre quand je prenais le petit wrap, euh, j'étais couchée, couchée sur le canapé, je pouvais plus bouger, mon ventre qui allait péter, KO, je pouvais euh, ne pas sortir en soirée. McDo plus coca euh, en soirée, c'était sûr que je finissais. C'était pas vraiment du, envie de vomir, c'était genre dans un état où j'avais l'impression que mon corps allait éclater, genre comme un dans une bouteille de coca genre mon corps des douleurs atroces dans tout le ventre et tout bref et euh, après quand je, plus tard deux ans plus tard quand j'ai repris je pouvais manger un petit peu de gluten et je le supportais donc j'en mangeais mais j'abusais pas évidemment le seul symptôme qui restait du coup c'est le poupe mou euh, j'en ai parlé au docteur il m'a dit si c'est que ça euh, si ça te dérange pas bah, tu feras toute ta vie ton poupe mou donc euh, à partir de là j'ai fait un pacte avec mon pou toi et moi la vie à la mort c'est trop cher manger sans gluten enfin je veux dire surtout à l'époque il enfin, fallait que je cuisine tout il fallait ci il fallait ça mais quand tu sortais avec tes potes à l'époque il y avait rien sans gluten à l'époque c'était aussi la mode de manger sans gluten donc les petits trucs sans gluten c'était genre il y avait des gens qui j'étais pas du tout allergique qui venait acheter en fait alors moi qui avait mes intolérances je me retrouvais à rien manger genre du coup j'ai perdu au taquet de poids j'ai tout perdu genre j'étais devenue un jambon sec c'est pas possible genre. et du coup bah, j'ai commencé à cuisiner à apprendre à cuisiner avec sans gluten mais le pain ma mère elle nous faisait des pains c'était des briques <rire> au bout un moment j'en pouvait plus genre on pouvait plus rien manger enfin vous dites à une ado de 17 ans tu pourras plus jamais manger de viennes de chocolat de kinder bueno à l'époque avant le de me. Tout ça, on m'a dit tu feras plus en manger, j'en mangeais pas beaucoup mais ça a été un traumatisme et, et du coup c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un régime strict sans gluten. Quand, quand t'es comme moi et que t'aimes la bouffe, j'aime la bouffe c'est le problème de ma vie actuellement tu vois. Bref, aujourd'hui quoi qu'il en soit, j'ai euh, arrêté le gluten encore, j'ai repris, arrêté, repris, etc. Je travaille aujourd'hui dans un travail où je travaille avec des enfants, donc euh, j'en mange très peu chez moi, j'évite au maximum. Là je suis en confinement donc je suis un peu dans l'excès, au pire si je fais pougmou, mes toilettes ils sont à deux portes de chez moi. Mais c'est vrai que quand je suis dehors... Euh, je fais attention à ce que je mange mais c'est pas fini hein, c'est pas fini vous vous doutez bien que c'est pas le fini du coup aujourd'hui quand je suis chez moi je cuisine j'achète que de la farine sans gluten je cuisine tout sans gluten etc mais quand je commande ou quand je vais dehors j'en mange voilà, de façon raisonnable. Je sais que je vais le payer. Moi, je fais un deal avec mon estomac en mode 50-50, tu vois. Mais je pense qu'il y a un déni dans ma tête. Pour moi, je ne le suis pas, intolérante au gluten. Genre, c'est un déni. Genre, je me plains tout le temps j'ai mal partout au ventre et tout. Mais pas le gluten, c'est un déni. C'est pas possible, je peux pas être intolérante au gluten. C'est trop bon. Tu vois, genre, c'est compliqué. Hein du coup, je vis plus ou moins dans le déni. Enfin, j'assume que je vis plus ou moins dans le déni. Et que la plupart du temps, j'essaye de faire comme si ça n'existait pas. Ah, en vrai, ai l'air con quand je raconte ça, parce que vous allez vous dire mais t'es con. Oui, genre littéralement, mais c'est super dur. Vous imaginez pas, c'est super dur de vous dire tu peux plus rien manger, tu vois. Donc euh, voilà, j'ai toujours eu des problèmes de bidou, je me suis jamais trop posé de questions, etc., etc. Et j'ai continué genre ma vie en, en étant en accord avec moi-même en mode tu sens pas le lutène, donc t'évites d'en abuser quand t'en manges, tu seras malade. Sauf que j'ai mon copain qui me dit non mais Léa il y a un problème. Enfin je veux dire faut que tu fasses quelque chose, faut, faut que tu prennes soin de ta santé, c'est pas normal, tu vois genre. Mais moi je fais du poupe des agues hein. genre il y a plein de choses que dire pas, les morceaux de ils ressortent en morceaux de salade hein, genre vraiment pour parler cru mais faut que vous me trouviez des pistes hein, de ce que j'ai donc euh, faut que vous ayez des informations j'ai un problème là-dedans genre y'a rien y a qui va tu vois genre c'est pas possible euh, Moi, ça fait comme ça c'est comme un canard je, je mange je fais publier que ça ne me pas il y a un problème et donc du coup je me suis dit bon tu vas aller chez un gastro ontologue là un gastronome un mec qui s'occupe du cucu Bah oui parce que évidemment à force de faire poupe mon problème <rire> Saigne, euh, t'as mal. Alors, moi j'ai de la chance, j'ai pas de sang dans les selles, mais euh, ça m'arrive fréquemment de saigner parce que, à euh, bah, force, l'irritation et tout, enfin, euh, je veux dire, c'est pas drôle, tu vois, quand j'avais 20 ans, ça allait, maintenant, j'en plus je vieillis, plus mon corps il dit stop là, c'est comme si tu fumes des clubs toute ta vie, moi c'est toute ma vie, euh, c'est mes fesses qui fument des cigarettes c'est pas possible, genre, euh, je suis en souffrance, hein, genre. Et du coup, j'ai décidé d'aller chez un monsieur qui a regardé tout ça, il m'a dit bon, en vrai ça va, il et il m'a dit bon, ce qu'on va faire, c'est quand vous, on, on va vous mettre une, une sonde, ah ah, et on va aller au fond, on va vous arracher un bout, enfin une biopsie et on va regarder un peu ce que vous avez. Très bien monsieur, prends mes sous, prends ma carte, ma carte vitale plutôt, un peu mes sous aussi, un peu ma carte vitale. Moi je me fais intuber, euh, je rentre chez moi et tout, il me dit euh, tout va bien, par contre euh, je pense que vous devrez euh, vous pencher sur le lactose. Oui parce que je vous ai pas spoilé ça, je voulais vous laisser un peu de suspense. Vous voyez le milkshake là, moi je fais deux coups de paille dans un milkshake, 5000 minutes plus tard je deviens blanche en mode... Je crois que je supporte moins le lactose que... Tout le reste. Le lactose pour moi est devenu une phobie parce qu'en soi quand je mange du gluten ok je fais pou mou le lendemain ça va tu sais, ok. Mais alors le, le lactose c'est instant hein. Genre une fois j'ai mangé un yaourt avant d'aller au travail après mes enfants ils se tournaient autour en mode Léa, Léa, je, je, je vais me faire plus dessus j'étais en sueur froide ils je suis en mode oh là là je peux jamais manger un yaourt avant d'aller à l'école. Enfin genre c'est action réaction genre mon corps direct il me dit ça c'est interdit par la loi genre. Mais ce qui est malin c'est que je supporte alors pas les pas les yaourts je supporte pas la crème fraîche mais par contre je supporte le fromage. Pas tous évidemment alors fromage raclette je ne je supporte pas, je supporte euh, le gruyère, le chèvre, la feta, la mozza, pas, pas, pas trop. Après j'ai pas fait de test vraiment pour tout ça, mais je sais que quand je mange une pizza à trois fromages, je vous avoue que c'est ce que je mange le plus souvent, je, je, je douille. Alors il y en a qui me disent sur Instagram, oui tu dis que t'es intolérante au lactose et t'en manges. Euh, j'ai pas dit que j'étais très intelligente, je dis que j'étais intolérante au lactose. Des fois, pas au restaurant, ah si au resto ça m'arrive des fois. Après il faut rentrer vite, c'est tout, c'est action réaction. Mais euh, oui, c'est pas parce que vous êtes intolérant, je suis pas allergique, genre en soi si j'en mange, je vais pas faire un œdème. Hein, je vais juste pour de mou quoi tout de partie genre on peut passer la soirée sur les toilettes c'est bête à dire mais je me suis habituée. genre je me suis habituée. genre les gens de mon entourage le savent tout le monde le sait c'est quelque chose de banal de basique tout le monde sait que je passe ma vie aux toilettes j'ai même pas honte hein je me dis salut je vais aux toilettes genre mais c'est vrai que par exemple quand les gens mangent chez moi bah il y aura euh, quand je fais des gâteaux ça sera toujours les gâteaux sans gluten ça sera toujours les trucs sans lactose etc etc le, le mec il m'a dit en gros vous avez rien de grave vous avez pas d'allergie etc vous pourrez manger mais par exemple euh, du coup il m'a dit éviter le gluten éviter le lactose et éviter tout ce qui est gras non mais mec en fait tu fais quoi là je mange quoi mais en plus de ça moi la salade je la digère pas non plus donc au final les crudités ça passe pas, Le manger des patates, des patates, genre je nourris de patates en fait. Les patates par contre c'est pas fini parce que évidemment on va rentrer dans le dans le vif du sujet, le fait pourquoi. Alors je me suis habituée à vivre avec tout ça mais il y a un truc avec lequel je me suis pas habituée, avec lequel je m'habituerai jamais. En 20, 20 ans d'existence je me suis fait opérer, et j'ai eu des trucs et tout ça. Il y a deux choses qui m'ont traumatisé. C'est les crises de colline néphrétique et l'autre c'est un truc atmosphérique qui est quand j'ai l'impression qu'il va me déchirer l'intérieur. Euh, sur l'échelle de douleur je vous mettrai douleur là. Euh, la crise néphrétique, en grosse crise je la mets à 9 mais aujourd'hui je les gère mais j'en ai la première que j'ai eu je l'ai eu à 9 crise de tétanie euh, atroce atroce aujourd'hui euh, quand elle m'arrive la crise je la gère c'est à dire que je me mets dans une position qui fait que euh, voilà c'est la dernière position du fœtus et je redescends à 6 en douleur, mais si je la gère pas, je peux monter jusqu'à 8, c'est-à-dire euh, vénère, à mort. C'est la chose la plus douloureuse que j'ai à vivre au quotidien. C'est-à-dire que ça peut me prendre n'importe quand, n'importe où, etc., etc. Mais ça me prend surtout bah, quand je mange gras, quand je mange un peu trop, etc. Euh, voilà, alors il y en a des plus ou moins violentes. En soi, ça devrait même pas être géré, c'est pas gérable, tu peux pas genre, dans ta vie euh, sauter au-dessus de crises néphritiques à neuf, tu vois, genre, c'est un mode, c'est pas vivable. Alors, au début, j'en avais de temps en temps, alors ça a commencé à arriver il y a 3 ans, suite à un genre de choc. C'est-à-dire que j'étais dans un endroit et euh, il s'est passé un truc qui n'était pas censé se passer, mais vraiment genre, hein. imaginons euh, dans le style, en fait je vais pas vous raconter ce qui s'est passé, mais dans le style ça pourrait être, euh, vous rentrez et vous voyez votre mec en train de pêcher une meuf. À peu près. Mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé, mais ça pourrait être dans le style. Euh, je ne peux pas raconter parce que c'est des gens que vous connaissez, des gens du de YouTube, et ça m'est arrivé dans un truc YouTube, donc euh, je peux pas raconter en détail. Et à partir de là, genre j'ai douillé, douillé, douillé, je suis tombée au sol, on m'a dit peut-être qu'elle fait une trise, passe moufille, etc. Je tombe au... ben non et tout, donc j'ai soufflé, etc. Mais comme c'est comme, des... comme si je stressais à la mort, et en fait je sens, mais comme s'il y avait des poignards qui rentrait dans mon ventre et le fait que tu peux pas te supporter c'est une douleur qui peut pas être supportée donc tu te, tu te vie. et quand tu te vie ça va mais si tu essayes de te lever sur les bras mais euh, quand là il euh, y a pas longtemps j'ai eu une gastro-entérite je sais pas trop si c'était ça ou pas en tout cas j'ai été traitée pour ça ça cette douleur c'était la nuit entière je pouvais même pas m'appuyer sur les bras, genre tellement que j'avais l'impression que mon ventre s'arrachait de l'intérieur, j'ai l'impression que les couteaux coupaient tout mon ventre et tout. Je suis arrivée à un stade de ma vie où je veux dire c'est mort, genre j'en peux plus. Genre quand j'en ai, limite je m'en veux à moi-même en mode putain ça soude et tout. Parce que je sais pas, je pense pas que c'est forcément lié à l'alimentation, mais peut-être que si, mais peut-être qu'en fait j'ai quelque chose et pourquoi je trouve pas, pourquoi et je sais pas vers où me diriger parce qu'il y a tellement de pistes comme ça, mais vers qui aller, parce que vers un médecin, j'ai besoin de vous. Parce que genre je vis avec ça au quotidien, j'en parle jamais, c'est quelque chose que vous ignorez sur moi sauf si vous êtes sur Instagram. C'est un Genre en rigolant, ou même en rigolant pas trop, j'ai dis à ma mère, j'en je mourrais un jour, c'est obligé, je vais mourir de ça. Et une amie à moi qui est très spirituelle qui m'avait dit euh, C'est fou parce que quand t'arrivais que tu mourrais, t'arrivais qu'on poignait dans le ventre et t'as des douleurs de ventre, et à ce qui paraît, ça veut dire que dans une vie antérieure, t'as été poignardé. Celui qui m'a poignardé, il m'en a mis 30 coups, il aurait pu en mettre qu'un seul. Là, il m'a découpé le ventre, il m'en a fait une sculpture, c'est pas possible, je souffre trop, genre, je souffre trop. C'est pas normal de, de vivre avec ça et que tous les docteurs te disent euh, pff, pff, Sois l'heure d'aller. Mec, possible que ça aille mon ventre. Il essaie de me faire passer un message. Je je, je suis pas une meuf qui souffre beaucoup. Genre je veux dire euh, dans mes opérations et tout, je me suis jamais plainte de la douleur. Vraiment, la seule douleur dans ma vie que j'ai eue, c'est ces putains de coliques. Douleur très importante dans les régions lombaires due à l'augmentation la, de la pression dans les voies urinaires dans les reins du fait de la présence d'un obstacle. Du coup voilà, j'ai vu que c'était lié aux caillots. Caillot, donc peut-être que j'ai des caillots. Mais j'aimerais bien que quelqu'un me trouve une piste. Genre mettre un mot sur ce que j'ai ou me trouve un truc pour soulager ce que j'ai. Sortez pas, t'as un cancer et tout, hein, genre. Euh... On y va doucement, les, les, les, les violents, parce que je pense pas que j'ai quelque chose de si grave. Mais euh, voilà, et du coup, euh, j'ai arrêté de fumer parce que je me suis dit que c'était peut-être lié. Donc, si vous avez des pistes, je vous attends en commentaire. Si vous avez des gens qui ont fait quelque chose de similaire, je veux bien des témoignages et tout. Enfin, je veux tout ce que vous avez là. Lâchez tout, donnez tout. Je vous demande jamais de conseils et tout. Vous en donnez tout le temps. Alors là, que je vous en demande, j'en veux plein, j'en veux à la mort. Je veux qu'ensemble, on trouve une solution. Et si bah, je vous ferai un update, on va avancer ensemble, main hein, dans la main. Vous allez m'aider à être soigné. S'il faut, il y en a un d'entre vous qui va me trouver mon truc. Oh, franchement, je serais capable de venir chez lui lui en mettre une. Ça fait des années, ça fait 10 ans, 10 ans, non peut-être pas, du coup, 8, 7, ça fait bientôt 10 ans, 9 ans et demi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un sujet très, je suis en roue libre en ce moment, qu'on discute, je ce que j'ai envie de faire. j'ai envie de vous parler de mes poux mou, qu'est-ce qu'il y a Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut